Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les trois principes de la magie. Pour la démonstration, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes et le plus important, vous. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre le procédé. Pour votre information, sur ma chaîne, vous retrouverez des playlists traitant de la magie à travers le monde. Mais aussi, surtout, mes dernières sorties vidéo que je vous propose de regarder. Pour les nouveaux arrivants, je vous invite à cliquer sur le bouton abonnez-vous et d'activer la cloche ici à droite afin de pouvoir me suivre. Ceci vous permettra de recevoir les notifications. Sans plus attendre, place à la magie. Bonjour. Démonstration pour l'estimation. Premier principe. Vous demandez à un spectateur de choisir une carte. Pour l'exemple, nous allons choisir celle-ci. Maintenant, le magicien demande au spectateur de lui dire stop quand il le souhaite. Stop ici pour l'exemple. Très bien. A partir d'ici, le premier principe, qui est l'estimation, prend tout son intérêt. Je vous explique. Rappelez-vous, lorsque le spectateur a dit stop au moment où je déposais les cartes sur la table, eh bien, à cet instant précis, j'ai estimé le nombre de cartes qui me restaient dans la main. Ensuite, ça a été simple pour moi. Pour l'exemple, j'ai estimé à peu près à 20 cartes, environ. Il est donc très facile pour moi de couper le jeu à cet endroit, comme... Ceci, par exemple, à peu près. Alors, avec l'habitude, on y arrive. Voilà, à peu près. Et de vous dire que dans les cinq premières cartes, je pense qu'il y a votre carte. Alors, je vais vous les montrer. Et si vous la voyez, vous y pensez très fortement. Est-ce que vous l'avez vu J'ai une très nette impression que votre carte est dans ce paquet. Et c'est pour cela que nous allons passer tout de suite au deuxième principe. L'intuition est le deuxième principe. C'est comme au poker, il va falloir que je retrouve votre carte. Pour cela, je vais vous les citer une à une. Et si vous entendez votre carte, vous y pensez très fortement. C'est parti. As de carreau. Non. 6 de trèfle. Non. Trois de cœur. Ah, trois de cœur. Hmm. C'est la carte que vous avez choisie. C'était le deuxième principe, l'intuition. Passons tout de suite au troisième principe. Troisième principe, la magie. Pour cela, rien de plus facile, un magicien et des cartes. Votre carte, par exemple il suffit simplement de la prendre, de la poser sur le tapis et de frotter contre le tapis. Au bout d'un moment, la carte s'évapore. Et si elle s'évapore, elle n'y est plus. Car nous maintenant, nous avons quatre cartes. Plus que quatre cartes. Vraiment. Et si nous regardons les cartes qui sont sur le tapis, vous remarquerez que votre carte a bien disparu. C'était la magie. Pour finir, parce que il faut finir en beauté, je vais retrouver votre carte. Ça, c'est un autre principe, mais je vous en parlerai plus tard. Pour retrouver la carte, il suffit simplement de claquer avec les doigts sur le jeu. Et instantanément, si j'étale le jeu, nous avons au milieu une carte qui est face en l'air et qui est le 3 de cœur. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner.